C'est quand même curieux, tous ces fainéants, toutes ces illettrés, tous ces plouks en t-shirt bien trop négatifs sur eux-mêmes, toutes ces personnes qui n'ont aucun goût de l'effort, qui réussissent à faire trembler l'élite dominante et à bloquer tout un pays dès lors qu'ils arrêtent de ne rien foutre. Il y a un truc qui m'échappe. Bonjour Internet Attends, attends, j'ai une blague, une, une, je vais te la raconter. La France et ses soldats surarmés sont au Mali pour la paix et la démocratie. <rire> je, je me la raconte tous les jours, je, je me marre, je me marre. Et, et puis les gens se marrent. Et... On se marre on se marre Bon ça fait quand même 3 ans qu'on se parle comme ça sur euh, en vidéo et sur YouTube, presque 3 ans carrément. Hein. Et là j'avais envie de me poser sur mon canapé et de face caméra, sans fioritures, sans. sans retouche, sans. sans écriture aussi. Juste comme ça, sans montage, rien, et te parler, tu vois, un, peu, un rapport un peu plus proche, un peu plus intime, un peu plus en tête à tête. Et si tu apprécies ce, ce, ce format, cette expérience, n'hésite pas à m'en redemander, hein, si je te, peux te refaire, j'ai plein de trucs à te dire, hein, j'ai mille choses à te dire, oui, oui. Je m'ai usé jusqu'à la corde, mais bon voilà. Et si tu n'aimes pas, bon, bah, je, je le ferai quand même parce que moi, j'aime bien en fait, voilà. Donc bon, euh, demain, nous allons euh, battre le pavé une énième fois de plus, hein, le Parti 5, la grève, la grande grève reconductible, limitée, générale, nationale, interprofessionnelle, appelle ça comme tu veux, débute du coup jeudi, demain j'avais envie d'en parler un peu. Et puis parfois peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein. peu importe, hein. d'ailleurs si c'est le cas pour certaines personnes, c'est pas le cas pour d'autres, enfin bon, peu importe, j'y vais, hein. si nous allons dans la rue manifester et, et faire grève, donc deux choses différentes mais qui là se retrouvent, c'est pas par plaisir, hein, non, perso, on aimerait quand même juste jouir de la vie. Tout simplement, hein. enfin, on est je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il est bon de rappeler à des gens qui ne comprennent pas cette information que bah, si depuis maintenant un an en jaune et certaines personnes, encore peut-être plus nombreuses, depuis toute leur vie, des décennies, euh, font grève euh, régulièrement et euh, se battent en manifestant dans la rue, c'est pas pour le plaisir de la rue, hein euh D'ailleurs, maintenant, il n'y a, a plus aucun plaisir à aller dans la rue. Hein. La rue, c'est des magasins et des gens qui regardent leur smartphone ou leur pied. Ce hein. <rire> n'est pas tellement le kiff. Hein. Donc, euh, donc, si on y va, c'est qu'il y, y, y, y a un sens. Il y a quelque chose qu'on doit atteindre, un objectif. Tu vois. Et tu le sais, c'est essentiellement pour défendre un, un régime de retraite solidaire que nous allons euh, du coup, faire grève ces prochains jours. Mais pas que pour ça. Hein. C'est même en fait, plus large. Ce truc-là, c'est un peu le, le dénominateur commun euh, à, à tout le monde, là, à cet instant T. Et puis, en plus, c'est quand même une urgence il faut le faire. On va y revenir. Hein. Mais. Plus largement, c'est tout un monde qui nous fait sortir de nos gonds et dans la rue. Hein. Tout un monde dégueulasse et dans tous les sens du terme, hein, où tout est rentabilisé financièrement, où tout doit avoir une valeur marchande jusqu'à l'humain. Et ben c'est ça qu'on rejette, ben je crois, hein, euh, tous en fait, en allant marcher dans la rue euh, depuis tant de temps. Et, euh, et essentiellement, là, je vous dis. Mais en fait, on est cons. <rire> oui, il faut le savoir, je te le dis, si tu avais omis ta formation, Tous autant que nous sommes, nous sommes cons, nous ne pigeons pas grand-chose, nous ne comprenons pas tout. Pour reprendre les mots de notre ministre de l'éducation, je ne je sais plus, c'est écrit là, c'est quand même la pensée complexe, hein. je ne peux pas moi l'intégrer et te la recracher comme ça, il faut que je la lise. Alors, certains feront grève parce qu'ils ne comprennent pas tout. Non, monsieur Blanquer, nous on demande que ça de comprendre. Hein et on y met beaucoup d'énergie, toute notre meilleure volonté. Et d'ailleurs, on a assez euh, d'assez bons résultats puisqu'on a enfin compris qu'on nous prenait pour les cons. <rire> ah, moi, je pense que c'est un bon début. Hein c'est une bonne base pour qu'on puisse se fédérer et puis euh, aller venir vous chercher pour remettre tout ça à plat. Vous voyez, pour repartir sur de, bonnes, sur de bonnes bases, sur de bonnes bases, ensemble. Ou, ou sans vous. Hein euh, on va y réfléchir. Bon, alors concentrons-nous sur ce régime des retraites, là, sur, cette, sur cette réforme. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de mauvais hein est y a de... Pourquoi on ne veut pas Alors que le gouvernement s'entête, là, ce dernier temps, avec euh, les journalistes euh, bah, qui choisissent, hein, parce qu'on a appris que, oui, <rire> l'Elysée choisissait ces journalistes hein, pour mieux faire sa, sa communication extérieure, hein, voilà, voilà, pour mieux nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Hein. Donc ils s'entêtent tous ensemble là, à nous dire que cette réforme, elle est primordial, nécessaire, sans nous expliquer pourquoi. Et quand on lui explique un petit peu, c'est. Ben c'est presque une réforme de justice sociale. Finalement, c'est ce que réclament les gilets jaunes. Le foutage de gueule. Je peux même pas le toucher. Il est. il est. il est stratosphériquement haut. je, je voilà, ils ont osé nous dire ça et je te dis pas de conneries. Hein. C'est vraiment la porte-parole du gouvernement, tu sais, NDI qui nous a sorti ce truc avec les gilets jaunes, la, la justice sociale. Mais euh, ils parlent d'égalité, d'universalité, qu'enfin, qu là il y a trop d'inégalités alors que ça concerne vois, 3% peut-être hein, les, les avantages spéciaux, enfin qui, qui ne coûte rien, enfin puisque c'est un régime solidaire, chacun cotise dans une caisse global et après, enfin tu vois, le système là qui, qui vient euh, nous individualiser sera profondément inég inégalitaire, on, on, va, on va y revenir, c'est très simple et compliqué à la fois, mais c'est très simple, mais c'est chiant. Et ils n'ont pas tort sur le coup, hein, sur l'égalité. Oui, parce qu'avec cette réforme, euh, du cadre l'agriculteur, nous allons tous être également pauvres hein, à, <rire> à crever la dalle quand on sera vieux euh, en attendant la mort, hein, puisqu'on aura passé toute notre vie à crever la dalle pour engraisser un capitaliste qui nous aura gentiment embauché dans sa multinationale. Génial. Ah hein, mais Non, mais moi, je suis d'accord. Hein, je signe où plus sérieusement, cette réforme, en fait, c'est loin d'être un simple détail, loin d'être une simple loi de merde, hein, en plus dans le paquet de merde. Ah non, ça vient vraiment changer l'identité, l'ADN même du système social français qu'on a toujours connu, hein, tous, tout simplement. Mais va falloir travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps. Oui, tu l'as déjà entendu ça, hein, cette grosse blague, ou plutôt THE argument, tout pété pour défendre euh, cette réforme indéfendable, hein, le fait qu'on vive plus longtemps. Non mais revenons dans la réalité et reprécisons qu'en France aujourd'hui, un travailleur modeste hein, meurt 13 ans avant un travailleur plus aisé. Hein. Oui, 13 ans quand même, hein. alors, oui, tu, ton boulot c'est de la merde, t'es mal payé, tu te flingues la santé pour pouvoir à peine survivre et tu crèves 13 ans avant ton boss. Bravo, bravo, alors, mais franchement, la situation est, est géniale. On va donc alors l'améliorer hein, en travaillant plus longtemps. Ah oh, mais il y a un truc qu'on nous a mal expliqué, mais il y a un « et » en même temps hein, dans l'affaire avec un âge pivot hein, autour de 64 ans. 64 ans. Ah, voilà. Qui va sérieusement réussir à travailler de 64, enfin de 60 à 64 ans, pardon, sans connaître le chômage? Aujourd'hui, d'après la Cour des comptes en France, seul un tiers des personnes de plus de 60 ans ont encore un job. Pour le reste, le chômage. Hein Et d'ailleurs, le chômage des personnes de plus de 50 ans a été multiplié par 3. Quant aux seniors vivant avec le RSA, c'est-à-dire 450 euros par mois, au maximum 1. Hein c'est la fête, et eh ben ils sont 157% de plus, 157% de plus qu'il y a 10 ans. Quant aux femmes, alors n'en parlons même pas, la prime de reversion ne sera versée qu'après leurs 62 ans, hein, contrairement à 55 ans aujourd'hui, donc 7 ans de plus à galérer. <rire> non mais le progrès social, je te le dis, il ils te le disent, hein, c'est un progrès social. Cherche-le toujours, tu m'appelles quand tu l'auras trouvé. Et puis pour finir, ou pour nous achever, hein, je ne sais plus vraiment, il est prévu de plafonner les cotisations retraite. Ce qui visera du coup à créer un budget, un gâteau fixe, qu'il faudra demain partager avec encore plus de retraités puisqu'en 2040, il est prévu une augmentation d'un quart du nombre des retraités d'aujourd'hui. Donc demain, nous serons toujours plus nombreux en retraite et le budget alloué par l'État pour les financer sera identique. Hein Je n'ai pas fait maths sup, mais il est aisé de comprendre que les pensions ne feront que baisser dès lors que le gâteau sera identique, comprends-tu Et que nous allons donc être forcés euh, bah de vivre avec moins, forcés à être plus pauvres, et pour ceux qui le peuvent, eh bien, cotiser à des assurances privées pour compléter une retraite publique qui viendra Disparaître à terme je, je ne sais pas le projet, c'est lequel le projet Il est où Bon, on se marre, on se marre, hein enfin, bon, euh, mais tout ceci est sérieux. Tout ceci est prouvé, tout ceci est, est concret, vérifiable, en deux clics sur internet, et, euh, et, et, et ce n'est que le résultat de politiques libérales appliquées en France depuis plusieurs décennies. C'est palpable, c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est contre ces politiques, qui coulent littéralement notre pays et d'autres autour, dans le monde entier, que nous allons demain nous battre et faire grève, jeudi, vendredi, les jours, peut-être même les semaines suivantes, jusqu'à obtenir satisfaction. ne pas à me chercher un verre hein, tant qu'il y en a encore au robinet, profitons-en. Parce qu'on parle, on parle, on parle, mais fais soif un peu, hein. Tu vois, depuis quelques mois, on parle d'effondrement, de, de collapsologie, d'un avenir écologique apocalyptique. Et bien moi, je crois que l'effondrement sera d'abord social et politique et que nous le vivons même déjà en ce moment. Et pour te l'illustrer, j'avais une petite histoire à te raconter, une petite anecdote, enfin, anecdote, tu verras que c'est pas trop anecdotique. C'était du coup il y a quelques mois, enfin peu importe, euh, durant l'année. Euh, J'étais du coup là dans ma commune à Gaillard et euh, sur un trottoir tout simplement, <rire> tu vois la rue elle permet aussi de, de marcher sans simplement. Et là au sol je vois une, une dame faire la manche, une, une personne à la rue que j'ai vu plusieurs fois. Et euh, du coup je lui demande ce qu'elle veut dans le magasin, du coup je rentre spécialement pour ça et lui faire quelques courses. Euh, 3-4 trucs, du poulet, des conneries, et, et j'arrive en caisse, la caisse qui est en face de la, de la vitrine et je vois un policier en train de déloger la dame euh, pour qui j'étais en train de faire des courses tu vois. donc euh, je, je, je, je laisse mes affaires en caisse je dis à la caissière de passer deux secondes et je sors directement dire euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je demande pour, pourquoi et là le policier m'informe euh, d'un arrêté municipal venant à interdire euh, sur toute la commune euh, la mendicité c'est interdit je connaissais cet arrêté euh, existant dans d'autres communes, notamment la commune de Genève, qui est juste à côté de chez moi, là tu traverses la frontière, on était à deux pas d'ailleurs, le magasin où j'étais était à deux pas de la frontière, pour ceux qui connaissent c'était à moi le celui-là, et euh, à Genève c'est interdit de, de mendier, et, et puis même d'être à la rue, enfin veut dire que t'as pas un mendiant en dehors, non pas parce que les Suisses sont très riches et les sont il y en a, hein, mais il y a des gens pauvres aussi, la... Je crois que, à savoir que c'est la même part de la population suisse par rapport à la population française, voire un peu plus, vit dans la pauvreté, sous le fait de pauvreté. Mais c'est invisible. La, la pauvreté est criminalisée. Et du coup, à Gaillard, dans ma, dans ma commune là française, euh, aussi, le maire avait signé et chaque année euh, renouvelle euh, cet arrêté euh, municipal venant à criminaliser un la personne qui m'en et de deux les personnes, et là c'était moi, qui venaient encourager cette criminalité. Oui, le policier m'a euh, menacé de m'amender, me, de moi et elle, parce que je venais d'avouer euh, mon forfait. J'étais en train d'acheter de la nourriture pour, pour nourrir cette, cette personne malveillante. Et... Alors du coup, forcément, je, je me suis un petit peu euh, <rire> ben, énervé en fait hein, et, et j'ai essayé de trouver euh, eh ben, un peu de raisonnement chez le policier, hein. alors il faisait que son travail, le monsieur, oui, mais bon, à un moment donné, euh, je sais pas, ton humanité, elle s'arrête tout, elle commence où, et j'ai pu donner à cette dame, qui devait se barrer, et elle m'a raconté, je l'ai retrouvée plus loin, elle a juste bougé, en fait, elle a pas disparu, enfin, une loi fait pas disparaître, une loi criminalisant la pauvreté ne fait pas disparaître la, pau la pauvreté, enfin, ça, ça je prêche des convaincus, donc je vais pas aller plus loin, d'ailleurs, en te racontant ça, ça me fait penser à une actualité récente, et cette fois, ça se passe à Toulouse ou à la gare de Toulouse, euh, une personne s'est faite amender par la police ferroviaire euh, d'une centaine d'euros pour avoir eu l'envie, il n'avait il pas encore fait, hein, de donner une pièce à une mendiante dans, dans l'enceinte le, dans de la gare. Là aussi, arrêter, enfin, loi, enfin un truc qui fait que les gens n'ont pas le droit euh, de mendier et les gens en face, euh, de leur donner de l'argent et euh, l'amende a été euh, euh, supprimée euh, parce que l'affaire a fait beaucoup de bruit, t'as dû certainement l'entendre euh, ou l'avoir passé. Tout ça pour dire que les gares, nos gares, comme nos villes en fait tout simplement, le monde entier en fait, est colonisé par une gloire constante et illimitée de la surconsommation. Encore, encore plus fort, toujours Black Friday par ici, solde par là, promo, vente privée, connerie du genre, toute l'année, tout en nous disant d'être plus écolo, d'avoir peur d'un avenir morose, noir, apocalyptique, effondré, et tout en entendant que ce soit le Premier ministre français, d'autres politiques, le président Emmanuel Macron lui-même, se dire ultra conscient que ce monde, enfin, que ce truc ne, ne fonctionne pas, ne matche pas. Mais c'est la foire au foutage de gueule, la grande confusion, l'hypocrisie en promo! Bon, je vais m'arrêter là, hein, tu l'auras compris, on a mille raisons de sortir, manifester et de faire grève à partir de demain. Mais s'il faut en retenir qu'une et immédiate, c'est effectivement le combat contre cette réforme des retraites. Et cette réforme est bien plus qu'une réforme, c'est un projet de société ultralibérale, voulu et imposé par une poignée de personnes ultra riches, dominantes, qui se sont imposées au pouvoir de mille manières. Enfin, on a décortiqué ça en long, en large, en travers, dans les vidéos précédentes depuis plusieurs années, et puis tu l'as fait aussi toi de ton côté avec d'autres moyens, on le sait. Et maintenant qu'on le sait, il faut se battre contre ça. C'est le retour de la lutte des classes, ni plus ni moins. Sincèrement, est-ce que tu veux que toi, demain, en retraite, ou tes enfants, ou les enfants de tes potes, bref, ou des autres gens, demain, en France, qu'on soit réduit à avoir une assurance privée hors de prix ou alors faire comme aux Etats-Unis, faire des euh, opérations, des campagnes de crowdfunding, de financement participatif sur internet pour financer une hospitalisation dans une clinique privée Franchement, c'est ce que tu veux pour demain. Les valeurs de notre République française, liberté, égalité, fraternité, sont violées, littéralement, depuis des années, et encore plus par ceux au pouvoir aujourd'hui, par cette bande de criminels en col blanc, qu'on doit aller virer coûte que coûte. En 1995, la même réforme des retraites avait été tentée et elle a échoué parce que des millions de personnes s'étaient alors mobilisées pour faire grève. Ça a fonctionné et la grève, je ne veux pas repasser toute l'histoire de France, mais nos acquis qui ne sont pas acquis sociaux ont tous été acquis, arrachés de la sorte avec ce rapport de force les personnes qui te disent mais non, machin, euh, la grève c'est violent euh, la manif ça sert à rien c'est faux, c'est des bobas, c'est pas vrai ça sert il y a un rapport de subordination entre nos chefs malheureusement, tant qu'ils n'ont encore c'est comme ça et nous, on n'a pas le même rapport un employé, un employeur, ils ont pas, même, c est, c est pas ils ne sont pas égaux dans le, dans, politiquement, dans ce rapport social tu vois c est, c est, c est... Et, et donc la grève et la manifestation sont des outils très important, c'est pour ça qu'on les défend aussi fortement pour nous garantir un minimum de dignité une vie sociale digne et je pense que si en 95 on a réussi à le faire avec toute la conscientisation politique qu'on a cumulée ces derniers temps avec Nuit Debout les, les gilets jaunes qui ont beaucoup fait je pense sincèrement qu'on peut faire aussi bien cette fois au moins et j'insiste sur le au moins on peut aller beaucoup plus loin cette fois. Alors à demain.